Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Fauve de Be Wild Free. Aujourd'hui, je vais faire la première partie des 10 principales erreurs que font les nouveaux vendeurs Amazon, mais aussi bien les plus expérimentés. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Comme je le mentionnais, que tu sois débutant ou même avancé, ces 10 points seront probablement têtés afin que tu puisses, dans la mesure du possible, les éviter. Parce que vendre sur Amazon, c'est pas comme mettre une annonce sur Kijiji ou sur une autre plateforme de petites annonces locales. Il faut suivre une ligne directrice et c'est important de la respecter. Aujourd'hui, je vais couvrir 5 des 10 erreurs les plus coûteuses commises par les vendeurs d'Amazon et dans une autre vidéo, euh, on va faire, que ce soit moi ou Alex, on va couvrir les 5 autres. Alors, L'erreur numéro 1, tu ne suis pas les règles. Lorsque vous commencez à vendre sur Amazon, assurez-vous de comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Si vous enfreignez certaines règles ou violez les conditions d'utilisation d'Amazon, Amazon peut fermer votre compte et ils ne vont pas se gêner pour le faire. Amazon possède les ressources nécessaires pour contrôler les comportements des vendeurs sur Amazon euh, et ne subiront pas de grosses pertes financières en interdisant un vendeur ici et là. Et si lorsque vous commencez à vendre sur Amazon, connaissez et comprenez leurs règles. Et si vous n'êtes pas sûr de certaines règles, faites vos recherches, s'il vous plaît. Si vous enfreignez leurs règles, vous pouvez être banni du site. Puis, croyez-moi, vous ne voulez pas que ça arrive, surtout quand vous avez investi une grosse somme d'argent dans votre inventaire. Erreur numéro 2, vous ignorez la concurrence. Assurez-vous que lorsque vous effectuez une recherche de produits pour garder le nombre de concurrents dans votre catégorie. Concentrez-vous également sur le nombre de reviews si les 10 premiers vendeurs dans vos résultats de recherche de produits ont tous plus de 100 reviews, euh, le produit est sûrement un petit peu compétitif ou un petit peu trop compétitif. Avec votre analyse, euh, c'est important que vous regardez aussi c'est quoi le coût des paper per s'ils sont élevés pour un mot-clé lié à votre produit, votre mot-clé euh, le plus pertinent en fait, je vais recommencer. Si votre mot-clé le plus pertinent coûte très cher, mais c'est probablement un signe que euh, ce créneau-là, cette niche-là, euh, il y a beaucoup de compétition. Erreur numéro 3, vous ne contrôlez pas votre fournisseur. J'aimerais pouvoir vous dire euh, que tous les fournisseurs à travers le monde peuvent être dignes de confiance. Malheureusement, j'ai rencontré des problèmes avec quelques fournisseurs dans mes débuts euh, que j'ai utilisés, puis mes étudiants aussi. J'ai souvent... Euh, bien, en fait, pas souvent. J'ai eu quelques petites histoires là, euh, bizarres ici et là. C'est pour cette raison que vous devriez essayer de travailler avec des fournisseurs en qui d'autres entreprises ont confiance. Euh, puis la meilleure façon de savoir si un fournisseur est digne de confiance ou non est de vérifier son statut. C'est possible de le voir entre autres sur Alibaba. Euh, vous pouvez le voir par exemple le nombre de transactions, le nombre de commandes que le fournisseur fait par année, son revenu, puis même dans quel pays il envoie la majorité de ses produits. Erreur numéro 4, vous n'améliorez pas votre produit avec le temps. À l'époque où j'ai commencé à vendre, vous pouviez créer un produit sur Amazon qui était presque une copie identique de ce qui est déjà sur la page de recherche, mais... Je veux dire qu'en 2020, c'est une perte de temps majeure. Parce que non seulement l'algorithme d'Amazon prend en compte les produits copiés, mais les acheteurs sont également plus, euh, plus wise, plus intelligents. S'ils doivent choisir entre deux produits identiques, c'est probable qu'ils vont choisir celui qui a plus de reviews, plus de preuves sociales. Par conséquent, lorsque vous commencez à rechercher un produit ou une niche de produits, assurez-vous d'examiner les commentaires laissés par, euh, dans les reviews par les clients qui ont acheté ce produit-là. Recherchez les points faibles des autres, découvrez ce qui ne fonctionne pas avec le produit actuel, puis recherchez des moyens de l'améliorer. Puis vous pouvez aussi le contacter, votre fournisseur, euh, afin qu'il participe un peu à l'amélioration de votre produit. Par exemple, si les gens se plaignent que le presse ail le plus vendu sur Amazon est difficile à nettoyer, les petits trous sont difficiles à nettoyer, ajoutez peut-être un couvercle en silicone amovible et lavable ou une brosse pour nettoyer le presse-aille. Erreur numéro 5, commander son inventaire en trop grande quantité. Ça, je le vois souvent. Il y a beaucoup de vendeurs qui pensent qu'ils ont besoin de stocks supplémentaires au cas où la demande pour leur produit sera élevée. Parce que personne ne veut manquer d'inventaire, ça c'est sûr, certain, mais c'est également courant de surcommander l'inventaire euh, afin aussi là, de pouvoir bénéficier du coût par l'inventaire chez le fournisseur qui soit un petit peu plus inférieur, parce que plus qu'on commande l'inventaire, moins que le coût par unité revient plus cher. Euh, mais commander son inventaire en trop grande quantité, ça finit par coûter cher aux vendeurs aussi. Parce que étant donné que euh, les vendeurs Amazon paient Amazon pour stocker leur article, lorsque votre inventaire reste sur les étagères longtemps, vous payez des frais en excédentaire. Ça, c'est sans oublier que se débarrasser de, de l'inventaire en trop, ça peut être coûteux et difficile. Euh, si vous liquidez, euh, c'est probablement que vous n'allez pas récupérer votre argent en totalité. Vous allez probablement soit perdre l'argent ou arriver break-even. Ça, je l'espère pour vous, si c'est une option. Euh, mais vous pouvez aussi demander à Amazon d'expédier votre inventaire à votre domicile, mais ça risque de coûter très cher. Puis aussi, si vous habitez au Canada, puis votre inventaire est à Amazon euh, États-Unis. Amazon États-Unis, il ne livre pas à l'extérieur des États-Unis, donc euh, vous allez devoir demander à Amazon de seulement jeter votre inventaire. Alors, comment qu'on fait pour choisir la bonne quantité de socle à commander? Bien que les estimations de vente puissent vous aider à savoir à quoi vous attendre une fois que votre produit va être lancé, le meilleur indicateur euh, du succès d'un produit sera toujours ses ventes réelles, même que ce soit une petite quantité. C'est pourquoi que, une fois que vous avez une idée de ce que seront vos ventes. Vous allez d'abord utiliser un outil tel que le gestionnaire d'inventaire. Ça va créer un plan de commande pour vous afin d'éviter le surstockage coûteux et ou les retours de stock. Vous allez aussi pouvoir voir ce que Amazon vous propose selon les, euh, les statistiques du dernier mois. Amazon va vous proposer un montant là, qui pense que vous devriez commander à votre fournisseur. Il y a aussi un nouvel outil dans Jungle Scout qui va vous aider à garder un œil sur l'évolution de vos ventes. Puis vous allez pouvoir mettre des règles pour que le système vous avertisse lorsqu'il est temps de passer une commande chez votre fournisseur. Vous pouvez aussi le faire à main, votre Amazon Seller Central, euh, dans Inventory Management. Mais euh, je trouve que des fois, leurs estimations ne sont pas très exactes. Euh, enfin, c'est mon opinion, là, mais c'est pourquoi j'utilise Jean Scout. Alors, ça fait le tour sur la première partie des 10 erreurs à ne pas faire quand on vend avec Amazon FBA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!